pour certains d'entre vous euh, qui attendaient le palmarès euh, du label Territoire Ville et Village Internet. Euh, je voulais, nous voulions à Ville Internet introduire euh, le débat traditionnel euh, en amont de cette cérémonie de remise par une intervention qui va peut-être vous étonner puisque ce n'est ni une élue. Euh, ni une universitaire non. Euh, ni etc euh, j'ai presque dit, envie de dire ce n'est pas une experte si je peux me permettre plus, parce que c'est un plus. mot euh, qui pourrait être discuté en revanche c'est une femme convaincue euh, qui a donc euh, une responsabilité importante à la ligue des droits de l'homme en tant que vice-présidente et euh, sans dévoiler ce, ce dont elle va nous parler on a jugé important que la Ligue des droits de l'homme euh, intervienne en cette période particulièrement, puisque pour vous, dans les collectivités locales, euh, c'est avant tout une période électorale. Et donc c'est une période où la question euh, de la relation aux citoyens, euh, de la citoyenneté active, de la mobilisation politique, et non pas au sens nécessairement politicien, mais aussi au sens... Euh, du véhicule des idées qu'une telle période porte et que nous sommes conscients qu'il y a des enjeux qui sont portés aujourd'hui par le numérique. On l'a vu un petit peu avec l'intervention tout à l'heure de Sébastien De Creuset. On a des sujets aujourd'hui qui sont vraiment des choix déterminants pour l'avenir où la question, notamment des libertés personnelles, des droits de l'homme euh, est en jeu et que parfois, moi-même j'ai mis du temps à même si on travaille sur, dans l'association Ville Internet sur la citoyenneté active depuis sa création, euh, j'ai parfois eu du mal à, à comprendre en quoi on allait profondément dans la question des libertés, euh, du respect des valeurs euh, républicaines et euh, tout simplement du, de l'application des droits humains euh, autour et à cause parfois des remises en cause faites par les, les enjeux des technologies de l'information et de la communication dans leur ensemble. Voilà. Donc, euh, Marise, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi, ici à Martigues, euh, et euh, d'être devant ce public qui, je le sais, va être concerné et attentif, et qui, je l'espère peut-être, emportera quelques arguments, euh, des éléments de discours, voire d'action, euh, pour euh, aller plus loin. Euh, sur ces questions euh, que vous allez nous présenter maintenant, et donc je vous laisse la parole. Euh, nous n'aurons a priori pas de débat parce que ce que je vais vous proposer, parce que sinon ça nous emmènerait, il faudrait avoir un temps doublé ou triplé le temps pour pouvoir débattre en profondeur. Ce sont des sujets qui nous concernent tous tellement individuellement et collectivement. Euh, en revanche, on essaiera que les questions soient portées par euh, les personnes qui vont euh, que je vais appeler tout à l'heure et qui vont euh, s'asseoir avec vous euh, à cette table ronde pour poursuivre. Voilà. Merci, marise Je rejoins euh, l'auditoire. Merci. Merci beaucoup. Euh, bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, mer Merci de m'avoir invité euh, à cette cérémonie. Euh, alors, je pense que euh, vous attendez plus euh, la remise des prix que, que ce que je vais pouvoir vous dire sur la, la citoyenneté numérique pour tous. Et en plus, avec ce que j'ai déjà entendu dans la journée, j'ai l'impression que je vais peut-être redire des, des choses qui, qui ont déjà été dites ou que vous connaissez parfaitement. Néanmoins, je me lance dans, dans, mon, dans ma présentation de, de ce que c'est pour la Ligue des droits de l'homme, la citoyenneté numérique. Alors, Si on se réfère à la définition de l'UNESCO, la citoyenneté serait le fait de posséder des équipements et des compétences en technologie de l'information et de la communication qui permettent de participer à une société numérique, par exemple d'accéder à des informations gouvernementales en ligne, d'utiliser des réseaux sociaux et de faire usage d'un téléphone mobile. Alors, bon, c'est pas faux hein, comme définition, mais je trouve que c'est un peu court. Euh, et pour... Euh, la Ligue des Droits de l'Homme, dont en fait le nom, c'est peut-être important de le rappeler à cette occasion, le nom exact, c'est la Ligue pour la Défense des Droits de l'Homme et du Citoyen. Donc euh, voilà, on est euh, totalement impliqué dans la défense de la, de la citoyenneté, euh, et, et ce depuis plus de 120 ans, puisque la Ligue des Droits de l'Homme a été créée euh, il y a 122 ans bientôt, euh, pour défendre un, un innocent victime de l'arbitraire, le capitaine Dreyfus, euh, la LDH s'est toujours attachée à défendre les droits et les libertés individuelles, l'égalité de tous, l'accès à la justice, donc une justice indépendante et un, le droit à un procès équitable, en s'appuyant sur les dispositifs, notamment techniques, de la démocratie, qui ont été mis en œuvre au fil des siècles. Les débats, les votes, avec des listes électorales plurielles, le renouvellement des dirigeants, les manifestations, les grèves, les déclarations, les interpellations des élus. On utilise tout ça encore aujourd'hui. Euh, et, et pour faire vivre la démocratie, pour nous, ce n'est pas simplement aller voter à chacun échéance électorale, mais c'est participer à la vie de la, de, de la société dans son ensemble. Et donc pas forcément dans sa commune, dans sa collectivité locale, mais aussi dans son entreprise et forcément dans son entourage. Et comme on est euh, une association qui utilise encore beaucoup le papier euh, euh, et, et pas uniquement le numérique, euh, on a pour les, les prochaines municipales euh, créé des petites fiches euh, qui sont disponibles quelque part. Il y, a eu quelques, il y en a eu quelques-unes disponibles euh, sur euh, ce qu'on nous, on souhaite euh, voir de la part des élus, euh, et notamment euh, une fiche qui dit « Ma ville, ma vie, je la veux libre et citoyenne » et cyber citoyenne pardon, euh, voilà, pour être en lien avec euh, ce qui nous occupe aujourd'hui. Alors, si euh, on admet que les, les citoyennes et les citoyens sont ceux et celles qui disposent du droit de participer à la vie de la collectivité, il faut bien sûr examiner ce que le numérique peut leur apporter. Et il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui vivent avec nous et qui n'ont pas accès à une pleine citoyenneté, même si elles peuvent euh, apporter leur contribution à la vie de la société. Par exemple, elles sont privées du droit de vote, et je pense notamment aux résidents étrangers, euh, et plus particulièrement aux Britanniques, euh, qui seront privés, de, qui sont, ou seront privés de, de droit de vote, notamment aux élections municipales. Donc, si on part des pratiques euh, des, et des usages du numérique euh, dont se sont emparés les, les citoyens, euh, on peut euh, citer des formes d'organisation particulières, euh, par exemple les mouvements sociaux qui bénéficient des appels à mobilisation diffusés sur les réseaux sociaux. Et on peut penser euh, notamment à la révolution tunisienne en 2011 ou plus près de nous au mouvement des Gilets jaunes, suivi du grand débat organisé par le gouvernement. Donc euh, tout, tout, ces, tout cela a mis en œuvre des des technologies numériques. Alors, ces technologies contribuent à redessiner le rapport entre débat public et engagement privé, entre la représentation directe et les nouvelles formes d'expression démocratique. Pourtant, les exemples que je viens de citer tentent à démontrer que les outils numériques sont loin de gommer la défiance entre les citoyens et les autorités, et loin d'apporter des solutions immédiates, satisfaisantes et pérennes. Plus généralement, on peut se réjouir que le numérique offre l'accès à l'information pour le plus grand nombre. Euh, pas pour tous, mais j'y reviendrai. Euh, on peut se réjouir aussi qu'il permette aux associations, aux syndicats, aux partis politiques et à toute la société civile organisée de diffuser des informations ciblées vers leurs adhérents. Euh, qu'il offre une possibilité de vérification et de contrôle des engagements des élus et des autres responsables, évidemment. En contrepartie, ces élus et les collectivités peuvent utiliser le numérique pour organiser la participation citoyenne, l'élaboration de décisions, pour organiser des débats en amont de ces décisions. Mais il est nécessaire de s'interroger sur l'utilisation par les décideurs politiques des remontées de la participation citoyenne en ligne. Quelle sera la valeur des contributions apportées alors que les, participants peuvent, les participations peuvent être très faibles Quelle est la représentativité des avis donnés, sachant que des groupes peuvent mobiliser leur réseau pour, per, pour faire prévaloir leurs avis Et peut-on analyser la représentativité sociale et géographique des, par, des participants Par exemple, on voit que dans les villes où ont été mis en place des possibilités de signaler des travaux à faire sur la chaussée. Ce sont dans les beaux quartiers, entre guillemets, euh, que les travaux sont les plus fréquents et sont les quartiers qui sont les mieux entretenus, parce que euh, les citoyens de ces quartiers-là se mobilisent plus facilement et ont accès plus facilement euh, au numérique. Alors, euh, c'est pour ça que ces contributions ces expressions numériques devraient être combinées avec d'autres modes de participation citoyenne, notamment participation physique lors de débats publics ou engagées avec des représentants d'associations des représentants, encore une fois, de la société civile organisée. Selon Médiamétrie, les internautes sont très prudents en ce qui concerne les consultations numériques. Un internaute français sur deux déclare avoir déjà participé à une consultation en ligne, et, et euh, parmi eux, euh, 58% des plus de 65 ans. Euh, il y a un manque de connaissances autour de ces usages politiques. 21% des non-participants expliquent ne pas le faire car ils ne sont pas au courant de tels processus en ligne et 19% les trouvent inutiles. La question de la maîtrise de la technologie peut être aussi un frein. Pour 14% de la population disposant d'un téléphone mobile, les problèmes pour passer un appel, envoyer ou recevoir des SMS sont récurrents dans le sens où ils surviennent très souvent ou assez souvent. Euh, la, la question de la protection des données personnelles aussi intervient dans ces réponses, dans ces participations aux consultations. Et par exemple, euh, 71% des internautes se disent vigilants quant à la question de leurs données personnelles, 30% très vigilants. Euh, et cette préoccupation se retrouve aussi chez ceux qui ne participent pas, puisque 21% disent ne pas participer euh, à cause de la protection, enfin, le, le manque de protection de leurs données personnelles. Euh, et 10%, c'est euh, par la peur de la diffusion de leurs opinions personnelles. On peut ajouter donc aussi, euh, le, comme handicap sérieux à la citoyenneté numérique, euh, l'illettrisme numérique que l'on appelle l'électronisme, mais je ne sais pas encore comment on appelle les illettrés numériques. Et donc, ça touche encore 17% des Français. Et par ailleurs, 30% des Français qui donc ont accès à l'Internet disent ne pas être à l'aise avec l'Internet. D'autres problèmes sont les zones blanches, et on en a déjà parlé aujourd'hui. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, euh, pour ce qui concerne la France, des territoires particuliers, comme la Guyane, Mayotte, où des, une grande partie de la population euh, est plus près de la survie que euh, de l'accès au numérique. Alors, Dans l'utilisation que font les collectivités du numérique, euh, on peut relever, et ça a été donc relevé dans les, dans les sondages, les risques d'atteinte euh, à la vie privée, et aussi les risques de discrimination. Euh, de nombreuses collectivités se sont emparées du numérique, euh, qui de la création de sites Internet pour se donner une visibilité, pour fournir des, des renseignements sur les services assurés dans ces collectivités, jusqu'aux inscriptions dans ces services, euh, et aussi, bien sûr, les, les consultations en ligne, mais ça, euh, vous êtes parfaitement au, au courant de tout ce qui est possible avec, euh, avec le numérique. Vous êtes là pour ça. Euh, mais depuis 2003, euh, et la directive information du secteur public qui autorise la réutilisation des données publiques, les données numériques d'origine publique ou privée, produites notamment par des services publics comme les ministères, les administrations, les collectivités, sont accessibles librement et exploitables par tous. Cette arrivée de données massives traitées par des algorithmes a permis aux collectivités de mieux définir ou d'élargir leurs objectifs, fluidifier, assainir, prévoir, et bien sûr sécuriser. Mais cette utilisation des données par les collectivités soulève des problèmes pour la définition de l'intérêt commun euh, et pour la protection des données personnelles. En effet, ce sont les grandes entreprises du numérique, les GAFAM, qui sont les plus gros collecteurs, et donc les plus gros pourvoyeurs de données. En situation de position dominante, elles sont susceptibles de se proposer ou susciter des projets qui seront favorables à leurs intérêts ou ceux de leurs plus gros clients. Euh, leur modèle économique et la captation de données généralisées que nécessitent les services qui s'inventent chaque jour pour transformer les usages urbains posent d'urgentes questions pour les libertés publiques et individuelles. Du côté des citoyens, donc je l'ai déjà dit, il y a une certaine défiance envers les GAFAM, et les trois quarts de Fran des Français refusent de s'inscrire sur une plateforme, alors pas forcément une plateforme d'une collectivité, euh, mais aussi des plateformes d'achat de, de, euh, en ligne, Ils euh, refusent de s'inscrire en utilisant les identifiants de leurs comptes de réseaux sociaux, Facebook, euh, etc., afin de ne pas créer de lien entre ces services et les entreprises. Et donc, euh, ces, cette utilisation des comptes euh, Facebook, etc., sont proposés comme euh, facilité d'authentification. Hein. On vous dit euh, connectez-vous avec votre compte Facebook, c'est tellement plus facile. Mais par contre, on ne vous dit pas euh, comment sont utilisées les données euh, et quel est le lien qui est fait entre votre inscription sur cette plateforme et euh, l'utilisation de votre compte euh, Facebook ou autre. C'est d'autant plus inquiétant qu'il peut s'agir de données euh, à caractère politique donc, Ce sont des données qui sont classées comme sensibles, par, notamment par le, le Règlement général sur la protection des données, sur lequel je reviendrai un petit peu. Euh, et cette défiance, évidemment, est liée, ou peut être liée, au scandale qu'on a tous euh, connu, euh, dont tout le monde a entendu parler, comme celui de Cambridge Analytica, et de toutes les, euh, euh, tous les scandales qui sont dévoilés, euh, pas tous les jours, mais presque. Euh, voilà. Alors, par ailleurs la qualité de l'information donnée aux citoyens en amont d'une consultation est un élément essentiel pour organiser un débat informé et une collaboration constructive entre élus et citoyens. Prendre une décision collective et légitime nécessite en effet un égal accès à l'information entre les parties prenantes. Et ça, c'est pas forcément toujours évident. Euh, et notamment, euh, si on prend le cas de la vidéosurveillance, euh, L'efficacité le, de la vidéosurveillance n'a jamais été analysée sérieusement, euh, néanmoins euh, la vidéosurveillance est régulièrement proposée et c'est normal parce que euh, les citoyens il y a eu un sondage récemment sur les attentes des citoyens pour les prochaines municipales, et les préoccupations qu'ils mettent en tête sont la sécurité et l'environnement. Donc il est tout à fait logique que les élus promettent d'installer, de détendre les systèmes de vidéosurveillance. Et en plus, maintenant... Euh, les, les projets de reconnaissance faciale qui seraient euh, joints à la vidéosurveillance euh, sont de plus en plus nombreux. Et j'étais très très contente ce matin d'entendre le maire de Martigues dire qu'il était opposé à la reconnaissance faciale. Alors, euh, vous avez peut-être vu, mais c'est pas sûr, que la Ligue des droits de l'homme a signé une lettre au, à nos dirigeants avec plus de 120 autres organisations demandant l'interdiction de la reconnaissance faciale sécuritaire. On ne peut évidemment pas interdire l'utilisation de la reconnaissance faciale pour se connecter à son téléphone portable, mais nous, on demande qu'en matière de sécurité publique, la reconnaissance faciale soit, soit interdite, parce que c'est une technique qui est particulièrement invasive et déshumanisante qui permet à plus ou moins court terme la surveillance permanente de l'espace public euh, et notamment des manifestations, ce qui peut entraîner une atteinte à la liberté d'expression. Si vous savez que vous allez être reconnu euh, lors d'une manifestation, peut-être que vous n'allez pas euh, aller manifester. Et donc, euh, c'est une atteinte à, à votre liberté d'expression. Euh, par ailleurs, l'image numérisée du visage est une donnée sensible. Et euh, les données sensibles euh, nécessitent euh, une protection particulière. Euh, C'est notamment ce qu'a instauré le règlement général sur la protection des données, qui est en œuvre depuis mai 2018 en France, euh, donc depuis un an et demi. Et euh, le, la reconnaissance faciale, Devrait faire l'objet d'un consentement de la part des citoyens qui risquent de passer dans un lieu où il y a une, de la surveillance faciale. Vous comprenez à quel point ça peut être compliqué d'avoir le consentement des personnes euh, à, à, à tout moment, chaque fois qu'elles se déplacent dans, dans la ville ou, ou même ailleurs. Donc c'est pour ça que nous avons demandé euh, cette interdiction. Alors, ensuite, euh, je voudrais, euh, j'en je, termine bientôt, euh, j'espère que j'ai pas été trop longue, mais euh, l'utilisation du numérique par les collectivités euh, devrait euh, se faire dans un certain équilibre. Il faudrait trouver un lien entre le tout numérique et la protection des libertés. Euh, pour, et donc, pour protéger les données personnelles, et se protéger contre les failles de sécurité, les violations de données personnelles, le Règlement général sur la protection des données et l'instrument auquel les collectivités sont soumises. Et par ailleurs, à la Ligue des droits de l'homme, nous estimons que pour faire face aux GAFAM, donc aux entreprises qui collectent tellement de données, il serait nécessaire de mettre en œuvre euh, une souveraineté numérique européenne. Euh, on voit bien que le règlement général sur la protection des données euh, au niveau européen a euh, eu un écho dans le monde entier, parce que les entreprises qui euh, utilisent des données de, de résidents européens sont soumises à ce règlement, et ça veut dire qu'elles sont obligées d'avoir dans leurs euh, leur règles euh, le, la protection de, de nos données au même titre que les entreprises européennes. Et donc, si on arrivait à avoir des entreprises qui puissent faire concurrence au GAFAM, il me semble qu'elles seraient plus facilement soumises au règlement général sur la protection des données, et donc que les données personnelles des citoyens, français et européens, seraient mieux protégées. Enfin, ce que je souhaitais ajouter, c'est que les technologies ne sont pas neutres elles ne font qu'incarner les valeurs et les choix de leurs prescripteurs. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête à chaque fois qu'on euh, utilise une technologie pour remplacer un humain, pour euh, remplacer un service. Donc euh, euh, le, la philosophie de l'utilisation des technologies doit être liée à, au respect de, des droits de l'homme. Euh, et donc, il faut arriver à articuler les volontés individuelles et l'intérêt général, et donc euh, se demander si on doit dématérialiser tous les services publics auxquels euh, certaines personnes n'auront plus droit parce qu'elles ne sont pas aptes à euh, faire les démarches. Et ça, le défenseur des droits, dans son rapport sur la dématérial... dématérialisation, eh bien d'accord avec nous, il y a beaucoup de personnes qui renoncent à leurs droits parce qu'elles n'ont pas accès au numérique. Euh, avoir des services dans les collectivités, dans les mairies, dans les hôtels de ville, etc., pour euh, assister euh, ces personnes, c'est une chose, c'est pas, euh, euh, pas forcément l'idéal. Avoir un service qui, rend, euh, le, qui donne les droits euh, avec un humain derrière un guichet, c'est quelquefois un peu plus confortable, y compris pour ces personnes-là. Mmh. Ensuite, euh, il faudrait éviter de lancer des consultations euh, et avec des applications qui sont euh, gérées par des GAFAM, même si ce n'est pas directement par les GAFAM, mais on sait bien que les données utilisées seront euh, celles des GAFAM. Euh, donc, encore une fois, ne pas utiliser de système de vidéosurveillance sans concertation préalable. Euh, et est-ce qu'il faut remplacer l'humain par euh, euh, l'intelligence artificielle C'est encore une question. Euh, voilà, donc euh, l'idée, c'est euh, de mettre en œuvre des applications euh, qui seront respectueuses des droits de l'homme euh, et respectueuses de, de nos libertés, de notre vie privée, parce qu'on sait très bien que sans vie privée, il n'y a pas de liberté. Merci beaucoup. Bravo. Beaucoup de choses euh, si importantes euh, dites euh, en si peu de temps. Merci beaucoup parce qu'effectivement, on va, on va en parler. Je vous invite à vous asseoir et je vais appeler à, nous, à rejoindre Stéphane Delahaye, euh, euh, Mathieu Vidal, euh, qui doit être par là également, Claudie Le Breton, Alain Doyen et Nathalie Le Gentil et nous allons euh, essayer euh, au travers de ces euh, témoins de, et de ces auditeurs attentifs euh, de votre intervention euh, de voir un petit peu comment chacun dans ses responsabilités, dans ses engagements personnels mais également euh, collectifs euh, prend en compte euh, ces sujets et donc euh, je vais commencer pour chacun d'entre vous par une question simple euh, qui va être, euh, quelle question vous aimeriez poser à Marise, sinon à Marise, en tout cas au travers de Marise, à cet enjeu-là euh, de la question des, des libertés personnelles et des libertés collectives euh, qu'elle a si bien posé par rapport à, au numérique. Euh, Peut-être Stéphane, qui nous accueille, qui a organisé, euh, décidé... Et organiser avec euh, Gabi Charroux, le maire de Martigues, euh, cet événement euh, aujourd'hui. Euh, Peut-être euh, revient le, le premier, cette euh, première remarque, si tu veux bien. Alors je vais trouver le deuxième micro qui doit être là. Et voilà. Et encore une fois, vous euh, remercier, notamment aussi en tant que médiateur numérique, puisque c'est ton métier. Oui, oui. on peut être élu numérique et médiateur numérique. C'est oui. tout à fait compatible, il n'y a aucun, aucun problème là-dessus. Euh, je vous écoutais avec, euh, avec attention et, et je me remémorais effectivement à la fois des expériences professionnelles, mais aussi des expériences en tant qu'élu, qu des, des relations que j'ai pu euh, avoir avec, euh, avec nos citoyens et nos, et nos citoyennes. Et, et souvent une remarque euh, qui, qui est faite, vous, vous évoquiez les, les GAFA, mais notamment la plateforme, la plateforme Google, qui est d'une efficacité... Euh, invraisemblable qui fonctionne très bien, qui est gratuite à l'usage, je précise bien, gratuite à l'usage. Euh, et on me dit, bah, oui, je sais, je, je sais que si c'est gratuit hein, à l'usage, c'est qu'à un moment donné, il y a un modèle économique. Je me doute bien qu'il récupère mes données, mais c'est tellement facile, c'est tellement pratique, euh, ça marche, c'est efficace. J'achète mon téléphone, poum, cinq minutes plus tard, je suis connecté au monde, etc. Et donc, bien entendu, quand je sors un discours en disant bah « Oui, mais quand même, ce modèle économique te rend compte tout ce que ça prend euh, », lorsque je lis, euh, peut-être qu'on le fera, on verra si, si l'occasion s'y prête, mais lorsque je lis un, un petit paragraphe des conditions générales d'utilisation de Gmail que personne ne fait, hein, personne ne lit ça. Moi, je me force dans les ateliers à, à mettre en place des, des lectures, des temps de lecture. En deux paragraphes, on a, on a cerné le modèle économique et après, l'idée, c'est de faire un choix. Et malgré tout, malgré tout je, je pense notamment à, à des délégués à, à la préfète à l'égalité des chances qui... Parce que l'environnement, le, l'écosystème qui était proposé de mail de la, du ministère de l'Intérieur était trop complexe, trop lourd. Tout le monde a, dis, a décidé de passer sur Gmail. Ce qui fait que des dossiers de signalement, des dossiers de violence sur enfants, violence sur femmes, etc. circulent à travers Gmail. Elle me dit, oui c'est vrai, on, on est bien conscient. mais c'est pas grave, on va l'utiliser quand même. Et du coup, ma, ma question pour revenir à ma question, c'est est-ce qu'on n'en est pas arrivé finalement à une forme de, je vais lâcher le mot, de servitude volontaire. Est-ce qu est que finalement est pas, on fait un choix d'une façon, façon ou d'une autre, ou un non-choix, euh, de se dire, je l'utilise, mais parce que c'est tellement pratique, tellement, tellement, tellement essentiel. Une résignation. Ou un non-choix. Oui, ou, ou une solution de facilité, parce que c'est tellement plus facile. Donc, euh, c'est aussi la question de changer ses habitudes. Personne n'aime changer ses habitudes. Euh, donc, euh, c'est effectivement... Euh, et c'est pour ça qu'on mm, revendique une souveraineté numérique européenne qui apporterait les mêmes outils que les GAFAM, alors évidemment, mais avec la protection des données. Euh, il existe des solutions alternatives. Hein. Il, y a, il y a effectivement les logiciels libres euh, donc, qui éliminent Microsoft, euh, mais il y a aussi euh, des, quelques outils euh, de réseaux sociaux, euh, comme Mastodon pour euh, remplacer Twitter ou euh, Diaspora pour remplacer euh, Facebook. Le problème... <coughs> Le problème, en fait, c'est que euh, personne n'a envie de perdre tous ses amis sur Facebook, par exemple. Euh, donc, ce qu'on demande aussi, euh, notamment avec la quadrature du net, euh, c'est une portabilité totale euh, de euh, ces données euh, de, de Facebook, par exemple, sur euh, Diaspora. Voilà. Bon, c'est certainement pas la solution euh, euh, idéale, mais c'est... Euh, une volonté de, de, de faciliter le changement pour que tout le monde adopte de, des outils plus respectueux de, de, de la vie privée. C'est évident que euh, quand tout le monde envoie ses, ses mails sur Gmail, moi, ça me, ça me désespère. Quoi. Alors, euh, qui veut réagir peut-être à, à ce sujet, Mathieu euh, peut-être voilà <rire> euh, non, sur, de, sur différentes choses, je, je rejoins complètement ce qui a été dit euh, tout à l'heure. Euh, dans les universités, je suis VPO numérique, moi, dans mon université. Et euh, euh, on se bat même face aux étudiants pour leur faire comprendre qu'on peut travailler sur LibreOffice aussi bien que sur, euh, sur Microsoft. Donc, ils ne comprennent pas au début hein, pour qu'on leur impose euh, ce, ce produit-là. Mais c'est sûr que si on les met dans un carcan... De Dès le moment où ils sont étudiants, c'est certain que quand ils seront en prise de décision ailleurs dans le monde professionnel, le choix n'aura plus lieu d'être s'ils n'ont eu qu'un modèle. Donc au moins, leur laisser la possibilité du choix. Non, ce que je trouve également très intéressant, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et notamment faire le lien avec le défenseur des droits. Surtout dans ce contexte et à l'époque où on est à l'heure de la dématérialisation totale, en 2021, la dématérialisation a du bon sur sur bon nombre d'aspects, néanmoins je crois que, et c'est un point que le défenseur des droits pointe absolument, c'est le fait qu'il serait absolument catastrophique, qu'il n'y ait moyen numérique de faire une démarche et c'est là qu'on euh, peut euh, refaire le lien avec euh, les collectivités territoriales et notamment avec les mairies parce qu'il me semble que les, les mairies sont un point focal par lesquels les usagers peuvent rentrer pour trouver un accompagnement possible euh, pour les accompagner à faire des démarches pour lesquelles elles seraient bien souvent disqualifiées si elles n'avaient pas d'accompagnement. Oui, d'ailleurs, ce qu'on qu voit pratiquer de plus en plus, c'est qu'effectivement, on a une dématérialisation de tout le processus de la démarche jusqu'au premier centimètre, et non pas premier kilomètre, euh, de l'usager euh, à qui on propose à nouveau le papier s'il si est en demande ou en besoin, ce qui est des choses parfois différentes, notamment sur le non-accès au droit, euh, du, du service. Donc. Euh, on peut très bien réinstaller une médiation par le papier au guichet, même si tout le dispositif euh, interne de la collectivité jusqu'à la préfecture, puisqu'on remonte sur tout un système euh, très vaste, est dématérialisé. Donc euh, euh, l le choix n'impose pas de ne pas dématérialiser, au contraire, au contraire, hein, on pas, je, je préfère préciser, parce qu'on n'est pas en train de dire ne dématérialisons plus, dématérialisons bien, au bon endroit, le plus possible, en laissant une possibilité, euh, effectivement, et ça, c'est pas nouveau, on l'exprime on on dans nos réseaux, et on sait que beaucoup de collectivités appliquent ça, notamment avec des agents médiateurs, euh, euh, voilà. Et alors, j'aimerais, Nathalie euh, Le Gentil, avoir votre témoignage, parce que, euh, vous travaillez donc dans une grande structure, vous en êtes DRH, à la Banque Française Mutualiste, et là c'est votre métier que j'interpelle, parce que finalement, ces problématiques-là ne se posent pas que dans les collectivités locales, mais elles se posent également dans l'entreprise. Le, dans le, dans le, dans et en tant que DRH, c'est un sujet, je crois, majeur pour vous. Oui, c'est effectivement une de nos préoccupations. Euh, le numérique, les entreprises sont rentrées depuis un petit bout de temps dans le numérique euh, ça a évidemment des avantages inconsidérés euh, ça réduit les délais, ça permet aussi de nouveaux modes de travail comme le télétravail mais euh, ça complexifie la relation ça complexifie la relation parce qu'elle devient sans émotion et en fait nous en tant que RH, qu'on essaye de rechercher maintenant c'est l'émotion dans la relation numérique alors, vous allez me dire comment, comment peut-on faire Moi, je fais un petit essai, je fais un petit essai en, en essayant de mettre un dictionnaire des émotions numériques euh, pour que les collaborateurs, quand ils s'échangent un message, fassent quelque chose, ça soit un message avec une émotion. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui ce que j'essaye de rechercher dans l'entreprise parce que euh, ça devient un frein, ça devient et ça isole les collaborateurs. Donc, ça, c'est vraiment le constat qu'on est en train de faire sur le numérique, sur la partie ressources humaines. Et puis, j'ai eu une petite conversation dans les tables rondes qui était fort intéressante sur l'évolution des métiers parce que le numérique amène une évolution des métiers qui, en ressources humaines, aujourd'hui, nous complexifie le travail. Euh, on sait pertinemment recenser les métiers en déclin. Ça, c'est quelque chose qu'on sait faire. Euh, par contre, euh, les nouveaux métiers... L'avance des technologies et l'impact sur l'emploi, on a aujourd'hui du mal à le mesurer et du coup je trouve qu'on n'est pas en accompagnement euh, finalement de nos collaborateurs puisqu'on n'a pas la, la, la suite de l'histoire, on ne la connaît pas et on l'écrit aussi en même temps qu'on avance sur le numérique. Et ça complexifie aussi la compréhension des collaborateurs au sein de l'entreprise et je dirais euh, la manière dont on, a, on va les fidéliser sur ce sujet là. Voilà. Donc c'est vraiment des sujets euh, d'entreprise euh, qui euh, tout au long de cette journée, euh, ce sont des sujets qui existent au niveau des, de la citoyenneté et donc euh, je pense que que ce soit euh, dans les collectivités, que ce soit dans l'entreprise ou à l'éducation nationale où ils ont aussi ces problématiques, on est tous aujourd'hui face euh, à euh, une vraie volonté du, du, du numérique, néanmoins elle doit être accompagnée et elle ne doit pas remplacer justement euh, la relation euh, entre eux, les citoyens, les collaborateurs ou les étudiants. Et, et, et plus particulièrement sur cette question des, des, des, des, des libertés et du respect des données, notamment euh, personnelles, on sait qu'en ressources humaines, on le voit dans la fonction publique également, on, on a euh, une facilité, une fluidité d'échange des informations qui est beaucoup plus grande, qui parfois a entraîné des situations, on le voit en jurisprudence, de, euh, de, de discrimination euh, par l'employeur euh, qui est amené à avoir très spontanément euh, parce qu'elles sont livrées par l'employé le, par le, lui-même, hein, euh, qu'il soit agent territorial ou, ou salarié d'une entreprise, euh, de voir son, sa personnalité révélée au travers des réseaux sociaux euh, par des employeurs qui euh, pourquoi eux ne googler, googleraient ils pas euh, ou, euh, ou do, sur d'autres outils de préférence plus facile à prononcer d'ailleurs euh, quant, ne quantitent quand il voilà, euh, voilà, euh, bref, utilisez Quant, c'est ce que ça voulait dire. Eh <rire> bien, euh, est-ce que, est-ce que, voilà, ça se pose et ça pose de nouvelles questions. C'est ça que j'essaie d'introduire. C'est en fait, euh, on, on, ne veut, on veut respecter les libertés individuelles euh, et, et, la, et la confidentialité de certaines informations. Euh, euh, et un salarié qui serait également engagé politiquement, qui aurait euh, un engagement associatif, euh, qui serait, etc. Et en fait, on ne peut pas s'empêcher de le savoir euh, parce que les réseaux nous en informent. Alors on aura beau être... Euh, comment on gère ce genre de choses aujourd'hui comment, comment vous imaginez qu'il faudrait les gérer Parce qu'on est, entre... est sur des projets de solutions. À ce stade. Euh, c'est une vraie problématique, vous avez raison de le souligner. Dans les entreprises, on est soumis à la RGPD, donc à la protection des données, euh, qui a été, à, à mon sens, très commercialisée et largement commercialisée. Euh, en tout cas, dans le milieu bancaire, c'est une vraie institution, la protection des données. En revanche, euh, euh, parallèlement, il y a les réseaux sociaux euh, qui n'empêchent pas à la fois les collaborateurs de poster une partie euh, de leur, euh, leur vie euh, privée et euh, aux entreprises d'être tentées à aller euh, consulter euh, cette, cette, euh, cette partie du collaborateur que, que nous ne possédons pas en entreprise. Euh, je trouve que depuis 2-3 ans et depuis cette mise en place de la RGPD, les entreprises sont quand même, alors pas toutes vous allez me dire, mais en tout cas je pense qu'il y a une prise de conscience sur l'importance de la donnée et le fait qu'il faut sécuriser ces données. Donc dorénavant on a quand même des obligations en entreprise qui font que toutes les données sont sécurisées, d'autant plus qu'avec l'imposition à la source, on, euh, on, emmag on emmagasine des données maintenant complémentaires qui ouvrent sur la vie des collaborateurs. Euh, par contre, l'hygiène de, de vie des collaborateurs sur ces sujets-là est beaucoup plus critiquable oui. parce qu'on a beaucoup plus de problématiques euh, de inter personnes à travers les réseaux sociaux euh, que euh, ce que l'employeur peut euh, en faire et à, aller en chercher. Et donc, euh, c'est vraiment... Il y, a, il y a vraiment tout un travail à faire et notamment avec les jeunes générations qui sont euh, digitaux natifs hein, et euh, qui euh, c'est leur mode de vie euh, et qui aujourd'hui ne peut pas se transposer dans l'entreprise en tant que telle. Voilà donc il y a tout un travail à faire euh, et là qui va être pédagogique euh, dans l'entreprise à partir du moment où on rentre dans l'entreprise où la place du réseau euh, du réseau euh, doit être très limitée. Merci beaucoup. Je pense que c'est un, un témoignage important. Euh, à la Mutuelle Nationale Territoriale, on se préoccupe évidemment aussi euh, des agents de la fonction publique dans leur, euh, dans leur vie quotidienne. Euh, on a d'ailleurs organisé euh, au siège de la MNT à Paris euh, les, les anniversaires du règlement de la protection des données personnelles en, en organisant des... Les assises sur la protection des données personnelles. On évoquait avec certains des membres du conseil d'administration, c'est à confirmer, mais on espère pouvoir inviter le 28 mai prochain euh, Monsieur Jacques Toubon euh, pour témoigner euh, dans le cadre, de, et ça serait intéressant en tant que défenseur des droits qu'il puisse, mais vous serez des nôtres, j'espère, marise également, euh, donc euh, ce, ce 28 mai prochain. Mais au-delà de ça, euh, à la mutuelle nationale-territoriale, euh, c'est un sujet, j'imagine, que, que vous abordez aussi. Et, et je sais qu'Alain, par ailleurs, personnellement, tu es euh, très impliqué sur cette question de, de la protection un petit peu, des libertés personnelles. En sachant que nous sommes tout près des territoriaux, voilà. tout contre, je dirais même, voilà, pour les tout aider. Contre. <rire> euh, mais j'irai plus loin parce que je fais part d'une expérience par rapport à mes autres activités, et ça peut être intéressant par rapport au thème donc, de la, la citoyenneté numérique pour tous euh, dans un secteur rural c'est pas nécessairement facile euh, il a été créé des, des points d'accueil numériques euh, qui sont financés, cofinancés par l'Europe au niveau du fonds social européen ce qui est intéressant et ce qui permet d'avoir dans un secteur rural et dans une partie du département 10 points d'accueil pour aider les jeunes et moins jeunes sur le numérique alors, il y a le phénomène, on en parlait tout à l'heure avec un collègue, de substitution. Jusqu'à quel point euh, on s'intègre dans la vie privée euh, d'une personne pour l'aider à, à remplir ses démarches administratives euh, Est-ce que ça ne peut pas se retourner contre l'aidant euh, je, je disais tout à l'heure aussi on, on a les aidants dans la santé il doit y avoir des aidants dans le numérique. Euh, parce qu'on se rencontre des difficultés, euh, beaucoup de, de jeunes sont confrontés à ça pour des démarches administratives, et quand on entendait tout à l'heure de votre part que beaucoup ont droit à des droits qu'ils n'ont pas, hein, et en particulier financiers, malheureusement, euh, donc il faut essayer de s'attacher au plus près, entre autres, des agents territoriaux, mais pas que, de manière à pouvoir, à un éventail très large, de population que l'on peut aider, quel que soit l'âge, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, parce que les difficultés on les rencontre au quotidien, dans quelques domaines que ce soit, dans la santé, au niveau bancaire aussi, et au niveau des élus sur le terrain. Donc la proximité est importante, on parlait tout à l'heure du numérique par rapport à l'aspect humain, je crois qu'il faut accompagner en permanence puisque quand on regarde autour de soi, on rencontre les difficultés que nos concitoyens peuvent avoir. On n'en a peut-être pas toujours la mesure hein, optimale, mais, mais je pense qu'il faut être très vigilant par rapport aussi à la fracture que l'on peut avoir au fur et à mesure. Hein, tout à l'heure, vous disiez euh, l'utilisation euh, du numérique, je crois... Euh 17% des utilisateurs du numérique ont des difficultés. Quand on considère les 80-20, on redescend à 63%, qui ont peut-être la maîtrise totale, pas optimale aussi, mais une bonne maîtrise. Euh, il faut éviter que l'écart se creuse en permanence et il faut être vigilant au quotidien. Oui, d'ailleurs, on, on, on incite... Euh, collectivement, et on le voit encore une fois l'exemple des de collectivités du réseau Ville Internet qui le font et qui l'ont fait dans les précédentes élections municipales, les nouvelles municipalités à évaluer, parce qu'on évalue assez peu euh, le niveau euh, y compris de connectivité c'est-à-dire de capacité à accéder au réseau technique, à l'infrastructure mais également euh, de, euh, de volonté et pas uniquement de capacité et de compétences pour accéder aux services au moins essentiels numériques, parce qu'effectivement, on a une sonnette d'alarme qui a été... Euh Très récemment, plusieurs témoignages d'élus, notamment responsables de l'action sociale, euh, voire des CCAS, etc., qui nous signalent qu'il y a une, une, carrément une fracture qui se crée, c'est-à-dire que le numérique, la dématérialisation de certains services, notamment pour l'accès au RSA, on l'a vu avec l'ANSA, l'Agence nationale des solidarités actives, qui, qui témoigne du fait que euh, les personnes ne viennent plus accéder aux services parce qu'elles ont une... Plusieurs raisons, mais notamment une certaine honte par rapport à leur méconnaissance de l'outil et que systématiquement on leur tourne un ordinateur, on leur propose d'accéder à la borne et non pas à un accompagnement humain dont ils auraient besoin à ce stade là. Donc si on touche à l'accès au droit, là on arrive sur quelque chose qui est tangible, qui est grave pour la société, pour l'égalité dans cet fameux accès au droit alors qu'encore jusqu'à il y a 2-3 ans, on prenait le numérique pour faciliter l'accès au droit donc on est dans une situation inversée probablement parce qu'on a été très vite et qu'il y a aussi cette dimension du temps d'appropriation qu'on a peut-être moins ou pas assez évalué donc évaluer l'état des lieux de la connectivité du territoire, mais aussi de, euh, de l'accès effectif de la population aux services numériques et comme ça, mieux identifier des publics qu'on peut accompagner. Merci. Je voulais juste ajouter une petite chose. Je, je trouve que c'est très bien d'avoir des personnes qui accompagnent les, les personnes euh, qui, qui n'ont pas accès au numérique, euh, qui sont souvent bénévoles, euh, mais je trouve que par rapport à une personne, un fonctionnaire derrière un guichet dont c'est le métier et qui, une fois qu'il a quitté son, son guichet, ne peut pas parler, ne peut rien révéler de ce qu'il a entendu, euh, je trouve qu'il qu y a une différence euh, et que c'est... Beaucoup plus, c'est pas forcément facile d'aller expliquer sa vie privée, sa santé, etc., sa vie familiale, ses problèmes financiers à un fonctionnaire, mais je trouve que ça l'est encore plus vis-à-vis d'un bénévole ou d'une personne qui est là juste pour aider, qui peut-être ne connaît pas non plus toutes les subtilités de, de, des droits auxquels la personne peut avoir droit. Donc je pense que c'est très important de maintenir des clichés. Oui. Ça pose la question de la formation, euh, qui est un vaste sujet, mais euh, des accompagnants, des médiateurs, euh, et donc euh, des référentiels de formation qui rappellent notamment les droits euh, de la population à accéder par tout type de service, et aussi qui rappelle, je le souligne au passage parce que c'est un no leitmotiv à Ville Internet, mais le tarif social de l'Internet doit être appliqué par les opérateurs et aujourd'hui les collectivités ne le réclament pas assez en négociation directe avec les opérateurs. Tarif social signifiant que quand on ne peut plus payer on doit pouvoir avoir toujours accès à minima aux services publics qui sont fournis en ligne donc il faut continuer, ça parle de la gratuité du service, enfin voilà il y a un dossier en ligne sur le site de Ville Internet si ça vous intéresse d'approfondir mais c'est aussi euh, un droit euh, acquis dans notre pays euh, que c'est accès pour tous euh, au service. Oui, je voulais, euh, la question du non-recours au droit est évidemment un, un, sujet, un sujet majeur là, on euh, à la traite J'ai participé à des temps de travail dans le cadre du, de la stratégie nationale euh, contre la pauvreté euh, qui est déclinée en région à travers euh, il y a, je sais plus, une grosse dizaine d'ateliers atel, thématiques qui se sont réunis et on m'a demandé d'animer une table ronde parce qu'en fait dans chacune des thématiques qui ont été abordées sur ces, sur ces différents ateliers, euh, je sais plus, je, enfin, il y avait dix, différents, différents thèmes, notamment les sorties, les sorties violentes de l'ASE, par exemple, enfin, ce genre de choses, toutes avaient à un moment donné abordé une problématique numérique. Donc il n'y avait pas un atel, une thématique spécifique numérique, mais toutes les thématiques, à un moment donné, étaient, étaient abordées. Et quasiment systématiquement revenait comme fil rouge le non-recours au droit, qui était une, une vraie difficulté. Moi, je rajoute une dimension sur le non-recours au droit, euh, une chose sur laquelle je milite, et c'est vrai qu'on a un peu de mal à être entendu. Euh, nous acteurs de la médiation numérique c'est la question de l'association des usagers finaux à la définition en amont des produits et des plateformes telles qu'elles sortent elles sont pensées par des personnes qui maîtrisent leur sujet, ce que vous dites effectivement est très, est très juste qui maîtrisent leur sujet administratif qui maîtrisent leur sujet technologique et qui maîtrisent très très rarement euh, l'usage qui est fait par l'utilisateur final et en, en fait on s'aperçoit de, je dirais pas de catastrophe industrielle mais en tout cas de non-usage, c'est-à-dire que c'est des, des produits qui sont tellement mal pensés, euh, tellement pas ergonomiques, euh, que certaines personnes, en fait, n'ont pas recours aux droits, simplement parce que la plateforme est inaccessible ou incompréhensible. Euh, je repense à celle-là, alors c'est pas pour taper sur pôle emploi, parce que c'est un très bon partenaire par ailleurs, euh, mais là, pour le coup, c'est vrai que le fait de, de, de faire de la candidature basée sur des compétences, c'est une révolution, hein, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, sauf que ces compétences ne sont présentées que de façon textuelle, et ce sont des listes, et des listes, et des listes de, de, de textes. Or quand vous êtes en situation d'illettrisme, quand vous êtes en situation d'analphabétisme, quand vous êtes dyslexique, quand vous êtes dyspr... enfin, dyscalculie, enfin tous les les 4 10, 10 non, euh, ça vous rajoute une difficulté supplémentaire. Oui. Quand vous n'avez aucune compétence numérique, parce que, parce que vous n'avez pas envie, parce que vous avez un, un autre âge, parce que ça vous, voilà, tout simplement, vous ne savez pas faire, vous n'avez pas été formé, etc. Vous avez une plateforme qui change à peu près tous les 8 mois. Celle de, de, de Pôle emploi change de forme tous les 8 mois. Euh, le truc, c'est que quand vous venez dans un espace de médiation numérique, le médiateur numérique fait tant bien que mal son, son job et va autonomiser la personne. Donc elle veut dire, bah voilà, si tu dois faire une déclaration, si tu dois prendre rendez-vous, tu vas cliquer là, là, là. Dans huit mois, la plateforme change. En fait, elle a perdu tous ses repères. Pourquoi Parce que ces plateformes sont essentiellement textuelles. Quand vous rentrez dans un, dans un, dans un espace de service public, quel qu'il soit, il y a toujours de la signalétique, un balisage, il y a toujours des stratégies de contournement qui sont possibles. On peut toujours essayer de se repérer au code couleur, ou éventuellement s'adresser à une personne là quand on est seul face à un écran, face à une plateforme qui n'est pas pensée dans son ergonomie ça rajoute une difficulté supplémentaire et ça rajoute du coup une couche sur le non droit Claudie, euh, tu voulais intervenir et j'aurais une question aussi à te poser non, parce que effectivement, bon, là, on parle de ces interfaces qu'il faut modifier. On parle de l'accès aux droits aux services. Et effectivement, toi, tu t'es battu, si je peux me permettre, ce que j'ai compris et observé toute ta carrière sur la question de l'accès public aux services publics, l'égalité, les valeurs républicaines. Et donc, après ce que tu as entendu là et en début de conclusion, puisque on fera un petit tour de rapide avant de conclure, comment? Est-ce que, est que finalement euh, on n'arrive on, on, on pas en fait autant de la raison maintenant, de la raison, du raisonnable, c'est-à-dire qu'on bon, s'est laissé emporter par une dynamique euh, extrêmement d'innovation qui nous a été poussée par divers acteurs, euh, un peu brutalement parfois. Euh, et est-ce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas peut-être euh, d'être une génération, je parle des mmh. nouveaux élus, ou euh, enfin, des futures municipalités, euh, qu'elles soient reconduites ou non, est-ce que ce n'est pas le moment de, de se poser un peu de faire un bon bilan, de bien connaître son territoire du point de vue du numérique, et euh, d'aller à l'essentiel, à savoir mmh. euh, le respect de ses valeurs et l'application des droits. Euh, je me souviens, euh, dans le tour de France que nous faisions, euh, d'une réunion à Dijon, sur la donnée, où on parlait euh, sur euh, tous euh, ces euh, sujets. Et on avait fait des ateliers, et l'atelier dans lequel j'étais, c'était... Euh, on utilisait des mots internet, numérique, etc. Et euh, c'était quelle définition on pouvait, euh, quels mots on pouvait mettre. Alors ça, ça partait dans tous les sens, c'est vrai. Entre est-ce que c'est un outil, une opportunité, un mouvement historique, une révolution. Et euh, après chacun euh, définit sa part de vérité sur le sujet. Et moi je disais, c'est en même temps un mouvement historique, une opportunité à saisir y compris pour non pas le numérique, numérique va tout régler mais quelque part on avait des questions intemporelles qui se posaient et qui se posent encore aujourd'hui par exemple de dire on va régler le retard scolaire par le numérique c'est une illusion mais en quoi le numérique peut aider des professionnels par la connaissance des algorithmes etc. à apporter un certain nombre de solutions, ça c'est une réalité hein et on est face à ça et je me souviens que d'avoir dit et écrit dans mon rapport de 2013 que le Parlement va placer le plus clair de son temps demain sur des questions de société et de liberté. C'est-à-dire, dans les avancées technologiques, toujours, est-ce que ça porte atteinte à la liberté individuelle et aux libertés collectives Parce que c'est ça qui va nous préoccuper constamment sur bon nombre de sujets. Le droit, est-ce qu'il va apporter une réponse à tout Oui et non. On le sait bien les uns les autres. Et je voudrais livrer un exemple, c'est que les départements qui ont les responsabilités des solidarités et de l'action sociale, la protection de l'enfance, les travailleurs sociaux, qui, vous le savez, dans l'exercice de leur profession, ont le secret professionnel. C'était plus facile à appliquer avant, mais maintenant, avec les rapports confidentiels, comment vous faites sur le numérique y compris par rapport, à ce moment-là, avoir des rapports qui sont confidentiels, qui, quelque part, commencent à rentrer dans l'espace public partagé. Et là, ça, ça, ça, vous voyez, cette, cette question, on a eu euh, vraiment beaucoup de difficultés à régler ce problème-là. Et euh, les travailleurs sociaux étaient, et c'est normal, très attachés à la question du secret professionnel. J'ai discuté avec des médecins qui sont aussi confrontés par rapport à, à, à ces difficultés. D'autant plus que euh, je faisais la réflexion... À, Madame, euh, il y a ça quelques instants, mais euh, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, beaucoup de personnes étalent leur vie privée. Et euh, comment on fait par rapport à cet étalage de la vie privée pour quelquefois, et de tenter sur des responsabilités qu'on assume, d'aller justement mais, utiliser euh, un certain nombre d'informations que nous n'avons pas pour pouvoir... Euh, agir sur des politiques publiques qu'on est obligé de mettre en place. Et c'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai un ami qui travaille au service des impôts et qui était sur des procédures notamment de contrôle fiscal et qui voyait une personne en termes de patrimoine s'afficher à l'agrement dans sa piscine, dans une résidence qui était à l'étranger. Et il dit, qu'est-ce que je fais Il demandait à son administration, comment je peux investiguer et Il n'y avait pas de droit. Sur le sujet. Donc, non, je, je donne des exemples comme cela qui font que euh, on est quand même face à une complexité euh, qui, euh, effectivement, euh, va nous falloir euh, gérer demain. De et c'est ça la, la réalité. Euh, et Je terminerai sur une anecdote, mais quand on a l'expérience depuis une quarantaine d'années euh, dans les grandes collectivités, il y avait le service d'information et de communication. Ils ont disparu. Parce que les agents RH, pour leurs droits, ils n'ont pas de difficultés, ils en savent autant que... Alors c'est intéressant maintenant, parce qu'on est arrivé à un système d'information et de connaissance. ça veut dire qu'il faut repenser nos organisations administratives et dans les entreprises. C'est la même chose entre celui qui savait et qui transmettait par des voies orales ou autres, et je veux dire qu'avec l'informatique ça a tout bouleversé. mais en même temps c'est extrêmement passionnant. Un petit mot de conclusion, peut-être, Nathalie euh, Oui, oui, Moi, je, je, on en a discuté, je vous rejoins. Euh, L'étalage de la vie privée, euh, aujourd'hui, est un, une vraie problématique pour nous, euh, et qu'on ne maîtrise pas, euh, qui est euh, la, la façon de penser et de communiquer de, des nouvelles générations, euh, sur lesquelles c'est natif, en fait. Et quand ils arrivent en entreprise, dans un cadre où justement l'information elle, elle doit être sécurisée, euh, ben on, on a des problématiques euh, de travailler ensemble, travailler avec les nouvelles générations et euh, faire travailler avec les, les, les générations euh, plus, plus, plus anciennes et moins accoutumées au numérique. Et donc c'est une vraie problématique aujourd'hui. Euh, c'est une... Je dirais qu'il va falloir à un moment donné... Vous, dites, vous avez dit que finalement on, peut, on prend conscience du numérique et on va peut-être moins vite. Oui, en fait, aujourd'hui, euh, dans les entreprises, on essaie d'aller moins vite parce qu'on a été peut-être trop vite euh, sans forcément structurer l'entreprise euh, sur ces sujets-là, euh, sans euh, protéger nos collaborateurs sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, euh, il y a cette prise de conscience qui fait que, on, on, on, on va toujours vers le numérique parce qu'il est essentiel aujourd'hui, mais par contre, on essaie d'y aller de façon mesurée et, et avec des notions maintenant de sécurité. Ce qu'il n'y avait pas il y a 3-4 ans euh, si on, on avait ce débat autour de la table. Voilà. D'accord. Merci. Euh, Alain, un petit, un petit mot euh, pour conclure sur ce sujet. Bah, tout ce sujet. qui a été dit par rapport euh, au défilement de la vie et de tous les aspects du numérique, on a été surpris par le temps mmh, mmh. et prenons le temps du temps. Voilà, c'est une jolie conclusion. Mathieu Oui, non, je vais aller exactement dans le même sens, euh, si ce n'est qu'on peut rajouter également que, à l'heure actuelle, pour faire société, euh, et société ensemble, en, en fait, il faut rajouter la dimension du numérique et donc ne pas laisser de côté certaines populations et absolument pouvoir les accompagner. Voilà, alors le dernier mot à celle qui nous a introduit euh, le sujet, euh, Marise. Merci, alors moi ce que je voudrais dire c'est que euh, tout ce qui est fait euh, et, qui, et qui est euh, primé, euh, qui reçoit des, enfin, qui, des labels euh, ville ville Internet, ville et village internet, euh, je trouve ça très, la plupart du temps très vertueux et, et je trouve que c'est très bien. Euh, mais par contre, au, au, sur un niveau plus général, je suis très inquiète de la surveillance généralisée qui se met en place petit à petit. Euh, et, et je déplore euh, euh, que des lois euh, qui tendent à nous priver de, nos, de notre vie privée et de nos libertés soient votées par des personnes qui n'y comprennent pas grand-chose. Je suis vraiment désolée de le dire, mais la plupart des députés, euh, et la plupart ne sont plus là, ceux qui ont voté la loi renseignement, par exemple, n'avaient rien compris à ce qu'ils faisaient, et, et je crois que ça, ça va pas en s'arrangeant. Merci. Bon. Bravo. Eh bien, je vous remercie. Euh, je vais proposer donc euh, à, à Stéphane de... Ah ben, enfin, non, parce que... Tu, es, tu, seras, tu vas être au four et au moulin, c'est un peu compliqué, donc je te, je te renvoie pour le moment si tu veux bien. Euh, je me permets, euh, parmi les, les spectateurs, merci Marise. à très bientôt. On se retrouve sur les réseaux au moins euh, et sur le site de la Ligue des droits de l'homme. Alors je crois qu'on va venir nous arranger un tout petit peu l'installation. Le, le, euh, et on va se préparer donc avec euh, Claudie. Euh, vous pouvez rester, euh, puisqu'on va procéder à la, à la cérémonie de remise des labels. Alain, euh, tu peux rester avec nous, avec plaisir. Excuse-moi, je te fais faire le travail de l'escalier deux fois. C'est quand même euh, un, un exercice. Voilà, <rire> Excuse-moi, je, je pensais qu'on avait...